Retraite, le gouvernement nous ment. On vit plus vieux, donc ce serait une évidence de travailler plus longtemps. Mais ça veut dire plus de stress, de pénibilité et encore un patron sur le dos. Vivre en bonne santé après avoir travaillé toute sa vie, c'est pas gagné. L'espérance de vie en bonne santé, c'est 64 ans pour les femmes et 62 ans pour les hommes. Soit à peu près l'âge de départ à la retraite. On marche sur la tête. On nous dit encore que l'augmentation du nombre de retraités obligerait à travailler plus. C'est faux En réalité, le patronat ne veut pas mettre un euro de plus dans les caisses de retraite. Alors que les profits explosent. Leur projet, c'est quoi En 2016, François Fillon présentait ce que veut faire le gouvernement aujourd'hui. Le système de retraite par points, j'y suis favorable. Mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça, ça, ça va régler le problème des retraites. Euh, le système oh par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer oh. le niveau des pensions. Quoi Nous, au syndicat solidaire, qu'est-ce qu'on veut La justice sociale. Après une vie au travail, on veut partir à 60 ans à taux plein et à 55 ans pour les métiers pénibles. Et on ne veut pas de retraite inférieure au SMIC. La solidarité intergénérationnelle. Pour que les jeunes puissent entrer dans le monde du travail, il faut que les salariés partent plus tôt à la retraite. Réduisons le temps de travail et partageons les richesses. Ça fera plus de cotisations, plus de temps libre et les retraites seront financées. L'égalité femmes-hommes. L'égalité salariale est loin d'être réalisée. Il faut corriger les inégalités au moment de la retraite. Quels que soient les parcours, temps partiel, CDD, chômage, tout le monde a le droit à une pension qui permet de vivre dignement. Discutez autour de vous, Allez à la rencontre de nos syndicats. Plus d'infos sur solidaire.org. Agissons